Un timer. Est-ce que vous êtes surpris si je vous dis que c'est les timers, les minuteurs qui ont complètement changé ma vie sexuelle Je vous explique. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu l'expérience d'être dans un rapport sexuel ou dans un baiser et de vous dire oh, combien de temps ça va durer Est-ce qu'il faut que je le fasse jouer après Qu'est-ce qu'il faut que je fasse euh, Est-ce que ça va ce qui est en train de se passer Combien de temps ça va durer et si j'arrive pas à le faire jouer rapidement ou si ça prend trop longtemps, enfin bref, ça tourne dans notre tête. On est là à contrôler, estimer, essayer de voir combien de temps, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va. Oh et on n'est pas du tout, du tout en train de profiter du moment présent. Alors, j'ai fait l'expérience un jour de dire et si, pour ce rapport sexuel, ce baiser, cette fellation, on définit un acte précis et on dit « on va faire ça pendant tant de temps, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes ». On définit une durée de temps. Ça demande aussi de dire qu'on lâche le but d'aller à l'orgasme. Non, on n'est pas forcément là pour aller droit au but, droit à l'orgasme, forcément dans un mode de productivité. La productivité est l'opposé du plaisir. Donc, soit on décide. Que on veut aller droit au but et avoir un orgasme et être productif, soit on décide qu'on veut vivre pleinement l'expérience avec toute la gamme de plaisir, de jouissance, de joie, de partage, d'intimité que l'expérience de sexualité a à nous offrir. Ok, vous êtes avec moi Imaginez maintenant un instant que vous décidez de mettre 5 minutes sur le timer pour un baiser langoureux. Vous savez, on a prédéfini que au bout de 5 minutes on s'arrête, que ça ne mènera pas à un rapport sexuel et que le but est juste de profiter du moment et de se rapprocher. Comment est-ce que vous vous sentez avec ça Est-ce que ça allège pas un peu la pression de se dire Ah bah ben, si je l'embrasse comme ça, il va se dire que j'ai envie, ça va ouvrir une porte Vous savez ce que la majorité des personnes qui sont dans un déséquilibre de désir dans leur couple me disent J'évite de le ou la toucher, caresser, embrasser d'une manière qui risquerait d'être suggestive qui lui donnerait l'idée que peut-être plus c'est possible parce que j'ai peur de me sentir pris au piège, d'avoir créé des attentes auxquelles j'ai pas envie de répondre en fait et donc j'évite de l'embrasser passionnément, de lui caresser le ventre, de lui toucher le sexe, de lui toucher les seins de lui caresser le visage. Et petit à petit, ces gestes doux, beaux, d'intimité s'éloignent et on sent de plus en plus loin. Poser un cadre, préciser un cadre, expliciter les règles du jeu, en fait, de l'interaction, nous permettent de débrancher notre cerveau, de plus nous sentir obligés, de plus nous sentir piégés et de vraiment, vraiment profiter de l'expérience. Et alors si on sait qu'il n'y a rien qui vient après, on peut être plus détendu et on profite vraiment. On apprécie le contact des lèvres de l'autre sur les nôtres, on ressent le plaisir. Alors que si on est là à se dire ⁇ Ah maman, si je avance comme ça, mais il va se passer ci après, ou ça va durer tant de temps, ou on n'a pas assez de temps parce que les enfants risquent de débarquer, on a un train à prendre, il y a ci si ou ça à faire, on est dans le contrôle, on n'est pas en train de profiter de notre expérience. ⁇ du coup, le baiser est moins agréable. Du coup, ça diminue notre désir de reproduire l'expérience de sitôt. Vous voyez où je veux en venir. Petit à petit, quand on n'a pas de moment, suffisamment de moments où on est vraiment pleinement présent dans l'expérience, sans notre cerveau qui part dans tous les sens, sans un sentiment d'obligation, de pression, de pas assez de temps, ou justement de trop de temps, on diminue notre désir. Parce qu'on n'a pas cette expérience juste... De liberté en fait dans la sexualité donc paradoxalement créer un cadre nous donne la sensation de liberté parce que du coup on a défini ensemble les règles du jeu plutôt que de suivre un scénario peut-être un peu prédéfini scripté qui ne correspond pas forcément à notre désir du moment présent je vous invite à faire l'expérience prenez des petits moments et voyez à quel point on peut s'amuser, en fait, dans des moments de sexualité. Et à quel point on peut ressentir du plaisir, même quand c'est très court. C'est exceptionnel. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez fait l'expérience, ce que vous en pensez. Et abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez en savoir plus aussi sur mon parcours et sur la manière dont... Je conseille ces petites expériences à mes clients. Vous pouvez retrouver dans mon livre L'intelligence intime. À très bientôt!